Et yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, donc c'est bientôt le 15 novembre, les 20 ans de Xbox et les 20 ans de la licence Halo, et depuis quelques temps il y a des rumeurs slash bruit de couloir qui courent sur le fait que le multijoueur de Halo Infinite pourrait être release dans la foulée de la soirée des 20 ans. Si vous suivez l'actualité sur Twitter ou les autres réseaux sociaux, vous l'avez forcément vu passer puisqu'il y a déjà un sacré paquet de sites internet qui ont fait des articles spéculatifs là-dessus. Alors déjà, posons les choses au clair, il n'y a absolument rien de confirmé et il n'y a aucune source sûre qui a textuellement confirmé ça. Alors d'où est-ce que cette rumeur part tout d'abord, il y a dans les fichiers du Xbox Store une date de release indiquée pour le multijoueur de Halo Infinite indiquée au 15 novembre. Pour rappel, la campagne est indiquée comme un DLC payant du multijoueur et est donc séparée du multijoueur sur le store, mais c'est normal puisque les deux parties ont des modèles économiques différents. Ensuite, en tapant sur Google Halo Infinite, eh il y a un countdown qui se termine le 15 novembre. Il y avait aussi la page Wikipédia de Halo Infinite qui a indiqué un 15 novembre. Ceci dit, c'est la preview de cette page Wikipédia qui indique le 15 novembre. Quand on clique dessus et qu'on va dessus, il y a indiqué 8 décembre. Alors ça, c'est factuellement ce qui a lancé la rumeur. Maintenant, on va essayer de peser le pour et le contre de cette rumeur et si elle est réellement crédible ou non. Alors, commençons par l'argument principal qui est la date de release indiquée dans les données du Xbox Store. Bien, effectivement, la date indique bien le 15 novembre. Ceci étant, ça fait peut-être très longtemps qu'elle est indiquée et que personne n'est allé voir. Des dates en placeholder, c'est quelque chose de courant, et le 15 novembre a été une date très longtemps pressentie pour la sortie de Halo Infinite. Jusqu'à fin août, début septembre, on ne connaissait pas la date de sortie du jeu. C'est donc une date très particulière, puisque c'est les 20 ans de la licence, qui était longtemps pressentie, mais pour autant, à la fin, ça a bien été le 8 décembre, qui a été indiqué pour la campagne et le multijoueur. Il est d'ailleurs tout à fait possible que 3.43 a très longtemps hésité, mais qu'ils n'ont pas choisi cette date pour des raisons évidentes. Forza Horizon 5 est sorti il y a moins d'une semaine, c'est un jeu qui cartonne, c'est l'une des trois grosses licences de Xbox, et sortir le multijoueur une semaine après, ça ne serait pas un très bon calcul. Ensuite, dans quelques semaines, sort Battlefield 2042 et il vaut mieux sortir après qu'avant. Puisqu'on a un risque de voir la population de son jeu partir et rester sur le jeu en question. Bon là, il s'agit d'interprétation de ma part. Vous pouvez avoir une analyse qui est différente. Ceci dit, il se trouve que cette date de release a été éditée depuis. Elle a été éditée le 13 novembre. Donc après que ces rumeurs soient lancées, elle a été modifiée au 8 décembre. C'est donc tout naturellement un argument qui plaide en faveur du placeholder qui était oublié, et il faut bien se dire que tout partait de ça. Et là je vous arrête tout de suite. Les gens qui pensent qu'ils ont fait exprès de mettre cette date pour ensuite la modifier pour à nouveau nous faire la surprise, c'est tout simplement un point de vue inaudible et totalement idiot. Il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Maintenant, concernant la date qu'il y a sur Google et la date qu'il y a en preview de la page Wikipédia indiquée au 15 novembre, eh bien il faut se dire que c'est comme tout, on est basé sur une base de données, et que si cette base de données n'est pas à jour, il va afficher une certaine date. Si typiquement Google se base sur la base de données du Xbox Store pour indiquer la date de sortie du jeu, je ne connais pas le fonctionnement de Google, mais c'est une possibilité, ou alors qu'ils avaient communiqué cette date de sortie en même temps qu'ils l'ont mis sur le XBOX STORE, Eh bien en fait c'est normal que ça indique le 15 novembre, mais ça ne prouve rien Il n'y a aucune raison pour Google de connaître la date de sortie à l'avance, et quand bien même de communiquer sur la date de sortie de son jeu de cette manière, c'est totalement idiot. Concernant la preview de la page Wikipédia, c'est vrai que c'est très bizarre d'avoir une date différente entre la preview et la page finale. Ceci dit, c'est toujours pareil, c'est une question de base de données. Et un wiki, c'est quelque chose qui est libre d'édition et n'importe qui peut mettre ce qu'il veut. Un wiki, on le dit toujours, ce n'est pas une source d'information fiable, surtout quand la date de sortie n'est pas documentée. Et en l'occurrence, il n'y a pas de source au niveau de la date du 15 novembre, donc ce n'est pas une source fiable. Alors une fois ceci dit, il y a cependant une source qui est très fiable, qui a communiqué de manière assez ambiguë vis-à-vis -vis de ça. Il s'agit de Tom Warren, qui est un journaliste américain qui travaille pour The Verge et qui a par le passé euh, balancé un sacré paquet de leaks qui se sont avérés vrais. Donc on peut considérer que tout ce que cette personne va dire, c'est vraiment à prendre très au sérieux. Il a tweeté le 12 au soir, Did someone ruin Master Chief's birthday present C'est-à-dire est-ce que quelqu'un a ruiné le cadeau d'anniversaire du Master Chief donc il fait bien entendu référence à ces rumeurs qui portent sur euh, la release du, du 15 novembre. Alors il y a plusieurs manières de l'interpréter. Soit on a gâché la surprise en révélant qu'est-ce qu'il y avait dans le cadeau, soit, et eh bien tout simplement, on a pourri l'ambiance, et tout le monde l'a interprété immédiatement comme une confirmation. Sauf que le lendemain, il a de nouveau tweeté deux fois, avec deux tweets qui avaient exactement le même contenu, donc... Un premier tweet vis-à-vis -vis de la date de release qui était indiquée au 15 novembre et un second vis-à-vis -vis de Google qui a indiqué la date de sortie au 15 novembre. Et dans les deux cas, il a tweeté « wide » qui veut dire « what you're doing ». Là encore, c'est assez ambigu, on peut le comprendre de deux manières. Soit ça va accréditer cette thèse en demandant ben, « pourquoi est-ce que vous avez balancé cette info ?» ou alors, tout simplement, « qu'est-ce que vous foutez ?» En bref, pour moi, on ne peut tout simplement conclure pour la simple raison que le 15 novembre est un jour qui va être très particulier on s'attend forcément à une surprise le 15 novembre ça me paraît tout à fait évident surtout une fois que tom warren a réagi à tout ça en maintenant encore plus de flou sur ce qu'il va réellement y avoir dans tous les cas sachez que sur Halo.fr, on a prévu un pré live de couvrir le live et de faire un post live pour les 20 ans puisque on s'attend bien évidemment à de l'actualité sur Halo. Rappelons aussi que ça va faire des mois et des mois que 343 Industries répète et redit en permanence qu'ils ne veulent pas sortir les deux parties de manière indépendante. On connaît la date depuis seulement deux mois. Ce n'est pas pour la modifier au dernier moment et sabrer toute leur communication. Moi, à titre personnel, je n'y crois tout simplement pas. Et ce n'est pas parce que internet s'est mis en branle sans citer la moindre source, que tout le monde en parle partout et dit « Ah mais c'est évident, c'est pour marquer le coup », que c'est vrai, il faut faire attention au phénomène de foule et il faut apprendre à réfléchir. Donc comme toujours, wait and see, on verra bien ce qu'il se passe le 15, je suis persuadé qu'on aura quelque chose, et moi je parierai sur une open beta. Voilà mon avis. En tout cas n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous n'y croyez pas en pesant le pour et le contre et pas simplement parce que ouais c'est trop stylé de le sortir pour les 20 ans ça n'a jamais été un argument et ça ne le sera jamais. Alors en attendant moi je vous dis portez vous bien et bien entendu vive allo